Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous proposer un deuxième exercice d'abdominaux type pilate. Donc, je vous conseille toujours d'aller voir les, les autres vidéos. Donc, la première concernant donc, les, les principes généraux et les principes posturaux du pilate. Et la seconde qui concerne le chest lift. Parce que le chest lift va vous permettre d'accéder au deuxième exercice qui s'appelle le hundred. Le 100 ou la centaine. C'est un exercice euh, abdominal euh, où on est donc allongé sur le dos et on va faire des battements de bras. 5 mouvements de bras pour une inspire et 5 mouvements pour une expire. Donc c'est des mouvements qui sont assez dynamiques. Si c'est trop difficile, vous pouvez les faire beaucoup plus lentement. Voilà. Donc on n'oublie pas les principes euh, donc posturaux, à savoir toujours la tête dans le prolongement du dos. Toujours donc, les clavicules ouvertes, homoplates légèrement serrées. Et au niveau de la respiration, on pense toujours à l'inspiration costale. Et à l'expiration, on pense à son zip, hein, serré sphincter, périnée, transverse. Donc je vous montre l'exercice. On se remet donc, tout doucement en chaise renversée avec les bras derrière. Donc on commence comme le chaise lift ici et on va faire des mouvements de bras 5 sur une inspire, 5 sur une expire. Donc si vous avez des problèmes de cervical, vous pouvez placer juste un doigt. Voilà. Ou alors redescendre la tête pour faire exactement le même exercice. L'exercice le, sera moins difficile, mais bon, il faudra bien penser à serrer le ventre à l'espire. Donc vous choisissez votre formule, donc si vous voulez faire ici, donc ça fait... Cet exercice-là, vous pouvez rajouter un niveau supplémentaire, c'est-à-dire en soufflant, tendre la jambe et en inspirant la ramener. En expirant, je tends l'autre jambe et j'inspire, je remets l'autre jambe. Donc, on repart en, comme en shift lift. Je vous propose de faire cet exercice donc une dizaine de fois puisque c'est la centaine. Donc on compte 1 quand on fait 5 inspires et 5 mouvements de bras sur une expire. Donc je vous dis à demain pour un autre exercice.